4. Les vertus médicales des fruits et légumes. 1. Les fruits. L'ananas. Il soigne les troubles digestifs, l'obésité, l'anémie, il contribue à l'amaigrissement et à la croissance, c'est aussi un produit qui désintoxique. À consommer de préférence, le fruit mûr. L'avocat. Aliment presque complet, c'est un digestif et un équilibrant nerveux, il contribue au renouvellement de la peau, à la croissance, à la convalescence, la grossesse et guérit quelques maladies de l'appareil digestif. À consommer avant chaque repas, de préférence cru. Le melon. Très recommandé pour la beauté, les soins du visage, les brûlures légères, peut-être l'utiliser en lotion en mélangeant de l'eau distillée plus du lait frais et du jus de la melon à part égale. Coco sec. Pour le développement de l'intelligence bois du lait de coco mélangé à une cuillère à café de miel pur, chaque matin et soir au coucher pendant une semaine, ensuite, consommez pour la semaine suivante, uniquement du lait non sucré. Banane douce. Recommandée pour le travail de force, elle est très nutritive et très digeste, elle guérit l'asthénie intellectuellement et contribue à la croissance, elle se consomme mûre. Le citron. Le citron possède des vertus très appréciées en médecine naturelle. Il contient la vitamine A, B, C, D, B2, B3, PP, consommé de préférence citron mûr, il nettoie tout l'organisme de la fatigue quotidienne et lui apporte l'énergie, il soigne. Infecter le rhume du cerveau sinusite, angine saignement de Néride, verru engorgement du foie main rugueuse vert, le citron mûr soigne aussi le pancréas et éloigne les reptiles. En effet, les serpents ne supportent pas l'essence du citron mûr. Mettez-en autour de la cour et dans les quatre coins de la maison. L'orange. On pourra subdiviser l'orange en quatre éléments, la peau, la fibre, comme un éponge, le jus et les pulpes. Après avoir bu le jus, de préférence manger entièrement la fibre de l'orange en laissant seulement la peau, car la fibre est riche en cellulose, favorise une bonne digestion et permet d'éviter la constipation. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer, la cloche de notification, pour ne pas rater d'autres plus grands secrets médicaux que la nature recouvre. A bientôt pour, le 2, les légumes, qui soignent de très grandes maladies.